On souhaitait vous réunir pour discuter euh, de cette application aujourd'hui existante, d'une évolution future, vous allez voir la, la, la soirée va être extrêmement euh, animée. L'objectif c'est vraiment d'échanger, de partager, il euh, n'y a pas de barrière. L'objectif, de toute façon, c'est vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc voilà, moi ça, ça m'intéresse, j'aime bien tout ce qui est innovation. C'est par l'innovation, la plupart du temps, qu'on avance. Voilà, on n'est pas simplement, au final, des, des clients et ce qu'on attend, en fait, est pris en compte et il y a vraiment un échange qui se fait. Quand j'utilise l'application, la, des fois, j'ai des idées en tête. Il ne faut pas hésiter à discuter, échanger. J'ai eu un SMS tout à l'heure, « Qu'est-ce que tu fais tout ?»« tout Je croyais que ta banque était en ligne. » Non, non, on peut les rencontrer aussi.